et salut tout le monde c'est Chirel on se retrouve donc pour l'épisode 6 de PIN dans l'épisode précédent donc on a trouvé la deuxième partie de l'ornement il nous manque donc à trouver le troisième ornement qui serait près d'une grande grotte et en tournant à droite dans la grande vallée non mais ça va m'attaque pas on est copains. Quand la grande vallée est en vue, après il nous manque encore quelques, euh, des orbes pour pouvoir nous faire agrandir notre inventaire. Et là, donc vu qu'on a donné le plan euh, d'amélioration qu'on a choisi de s'allier avec les crapauds, il faut qu'on euh, leur amène des aliments et des matériaux. Donc ils aiment le crash, le crash tal. Ici on a tout ce qu'ils aiment. Et ici ce qu'ils aiment pas. Alors on ne va pas leur mettre ce qu'ils aiment pas. Donc du crashtal, de la patate maigre, de la pierre de du, et des carseils. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Euh, toc toc toc. Ça c'est quoi du fer? Euh, non, ils aiment pas le fer. Alors, ça c'est quoi? Essence de caribline. On va le garder. Euh, le Alors, ils aiment bien les carseilles. Est-ce que j'ai des carseils? Euh, ça c'est quoi? Du poivre, j'ai pas de carseille. J'ai des gros tirons. Alors on va leur donner. Ah non, ils aiment pas les gros tirons. On enlève. Je vais leur donner des trucs qu'ils aiment pas. Ils aiment la carseille, je n'en ai pas. C'est un peu embêtant. Euh, ensuite, de la pierre de Dulle, mais euh, le problème c'est que j'en ai moi aussi besoin. Mais bon, on va leur en donner. Des patates maigres, des betteraves, perles, euh, cuir, foin doux, on peut peut-être leur donner du, du cuir, euh, du verre poli je pense pas, non le verre poli ils aiment pas ça, pierre de dul j'en ai pas, j'en ai plus, euh, ça ils ont pas l'air de pas aimer, du fer tendre ils aiment pas, on a dit ça euh, du poivre, bon, ils n'ont pas l'air de dire non. On va essayer, on va voir. Ok, ils ont pris. Bon, matériaux aliment, il manque un. Hein. Alors, euh, mais quoi Arrête de glousser, je suis ton pote. Hein. On vient de s'allier, banane. Alors. Donc là, il va falloir qu'on explore un petit peu. Pour essayer de trouver euh, des matériaux. Bon, on va essayer de le doubler pour pas qu'ils nous prennent euh, tous les matériaux. Je te permets oui, je te l'ai piqué. Oui, t'as pas rêvé, je te l'ai piqué. Alors, des patates, des trucs comme ça. C'est vraiment un jeu super relaxant. Super choupinou. Demande à la fois de la réflexion, de la logique et des énigmes, enfin, il y a un petit peu de tout, du foin doux. Hum. Ici, qu'est-ce qu'on a? Du fer. Ici du fer là on a du de quoi nous faire des clés tant pis hein. je sais je suis pas gentille hein. ils ont besoin de nourriture j'espère qu'ils aiment ça parce que des eaux euh... par là il n'y a rien oh non pas lui Ah mais qu'est-ce que j'ai fait Ah j'ai pris ma fronde C'est mal. Hein Je vois pas mes les en plus hein. Hop. Alors On va peut-être manger que c'est là-haut on a la petite flèche rouge pour nous indiquer où il faut qu'on aille hein. Oh non et hey, Hé, dans mon j'étais dans ton jeu là. Pas juste, hein? Je sais pas, j'ai la pochette pleine. C'est un petit peu ennuyeux, tout ça. Ici. Ah! Alors, va falloir que je gique des choses, hein? Parce que. Ça, j'en ai plus vraiment besoin. Voilà. Ça, on va le lâcher aussi. Les deux places. Euh, C'est déjà pas mal. On va ramasser les œufs. Les plumes. Je crois que ça, ils aiment tous ça. Hein. Euh. Une plume, on a oublié ici en hein, prendre une. Plume. On va peut-être retourner voir un euh... ouais, aliment. Euh... complètement perdu ma flèche rouge je sais pas du tout où elle est passée on a quand même pas mal de matériaux on voit nos barres qui augmentent donc tout ça on pourra leur donner le tout étant de pouvoir ramasser d'autres choses est-ce que ça la pochette pleine oh non je n'ai pas envie de me battre avec toi honnêtement là j'ai vraiment pas envie assez cool hein, quand même la petite sauvegarde hein. je suis complètement chez les ennemis là. On est chez qui Non, on est chez le renard. Qui me salue plus au passage hein. ont décrété qu'ils voulaient plus être mes potes. Non, on est simplement neutre avec. Ici, Pierre de Dulle. Ah, mais je suis fou. Il faut que je jette encore quelque chose. Hop. Qu'est-ce que je pourrais jeter C'est compliqué là de jeter. Il faut vraiment que je fasse agrandir mon truc parce que là. je ne sais pas du tout, l'essence de gobeldew, on va essayer d'aller leur mettre, leur mettre tout ça, c'est par là-bas, hop, C'est super grand, hein c'est vraiment une map immense, bon, ici, on peut rien loot, sans oublier qu'il faut aussi qu'on trouve ce troisième ornement là, ça va être compliqué. Bon, C'est le renard. Désolé, oh non. Quoi on est ami, pourquoi tu me craches dessus C'est pas cool. On crache pas sur ses potes. Hop Et on se barre On peut pas se barrer Raté On ne mourra pas ah, J'ai la pochette pleine Alors Ils nous ouvrent enfin leur village de voûte là, hein, parce que. Notre but c'est quand même ça. C'est que notre peuple puisse. Euh... J'aurais du mal à monter là. Alors. Que notre peuple puisse aller habiter, dans, enfin, aller explorer le village de voûte. Et voir si on peut y habiter. Il y, y a une grande grotte là. Est-ce que je suis pas chez les crapauds là Si. Par contre, euh, je voudrais leur... Euh, euh, C'est pas par là. Je voudrais leur euh, leur stockage en fait. Sinon, je pas accès euh, au village des voûtes. J'ai pas choisi les plus beaux, hein, euh, honnêtement. J'ai vraiment pas choisi les plus beaux. Euh, mais après, les plus beaux sont-ils les plus forts Allez savoir. Alors, savoir. En matériaux... Hop, on va leur mettre ce qu'on peut. Alors, euh, donc du crash euh, je ne crois pas que j'en ai ramassé. Donc on va leur mettre ça ça on va mettre ça on va mettre ça en tout cas c'est pas dans ce qu'ils n'aiment pas euh, on va leur mettre du bois là c'est quoi du fer tendre non j'ai pas trouvé de patate hein. ici du poivre d'avion euh, on va leur mettre On va leur mettre du cuir. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur mettre d'autre Du fer tendre. Ils n'aiment pas ça. Euh, la ciboulette. Ok. Le betterave, ils n'aiment pas. On va leur mettre ça. Deux trucs comme ça. Le verre poli, n'aime pas. Du fer tendre, non. Euh, on va essayer. Ok. Participe à l'expansion du village. D'accord. Donc, on peut se diriger vers là-bas. Bon, notre alliance a été faite. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur, mais bon, on verra bien. On va aller parler au chef. Nous l'avons fait. Nous devrions en avoir assez pour améliorer notre village maintenant, comme tu as dit. Nous voulons t'attendre pour voir les résultats. Je ne t'estimais pas capable de faire grand chose, mais tu nous as aidé à atteindre le sommet du monde. Nous allons abaisser les murs entourant la voûte. Mais reste silencieux à ce sujet et fais attention, pas touche. Mais tu as toujours le problème des débris. Je ferai attention, merci. Ok. Retrouve West au tableau des affinités du village. Alors, retrouve West, il doit être en bas. Allez, ah, Renard, ils étaient plus sympas, ils saluaient et tout, mais bon, ouais. Alors, ouest Ah, oh, merveilleux, ça a fonctionné. Maintenant, va explorer la voûte, quel que soit son état. Tiens, cela devrait t'aider à nettoyer ces débris. Je suis sûre que nous nous reverrons. <tousse> Nouvel état de Dylan. Des événements récents ont développé une tendance sur Albamar. Les autres villages essaieront également de se développer et à s'améliorer. Les villages rénovés ont une population plus nombreuse et enverront des gardes avec leurs commerçants et leurs amasseurs. Ils construiront une meilleure armure et leurs marchands auront des objets plus intéressants à proposer. Alors, il faut que je ramasse le fût explosif. Euh, le marchand, il est où Parce que je voudrais bien lui vendre des trucs. Ou lui acheter des trucs. Alors qu'est-ce qu'il me propose lui Qu'est-ce que c'est ça Un arc fabriqué par les litters euh, solidifié par du Crashtal. Euh, ok Ça c'est quoi Un moyen qui met en place un groupe d'éclaireurs de litters doit être déployé à côté d'un village qui n'appartient pas aux Litter. Ici qu'est-ce qu'on a comme plan Une hache à base de Crashtal, préparée avec un certain type de salive pour que les attaques durent plus longtemps. On va lui prendre ça. On prend... Ça, c'est quoi Un kit qui se téléporte vers la maison de Tamba ou vers le village d'une espèce alliée. Euh, on va prendre ça. Je sais pas trop euh, comment je vais, je vais remonter le, le... <rire> le stock, là, pour être honnête. Est-ce que ça... Hop, est-ce que ça. Ouais. Là, on confirme l'échange. Et là, si je rajoute ça... On égale. égal. Hein. On dirait que la balance est en ta faveur. Ajouter quelque chose d'autre et je pourrais considérer ta demande. Quelque chose d'autre. Euh, C'est quoi ça Du faire tendre. Hmm. Ajouter quelque chose. Euh, C'est moi qui... Euh... Qui doit rajouter quelque chose. Faire tendre, ils n'aiment pas. Ah, on confirme l'échange. Rééquilibre la balance et j'y réfléchirai. Encore Mais t'es gourmand, toi. Faire tendre, non. Euh, vert poli. Là, tu m'arnaques un petit peu, mais bon. Intéressant, je n'ai jamais rien vu de pareil ici. Reviens vers moi, tu en auras besoin. Ok Alors, qu'est-ce qu'on peut se fabriquer euh, avec ce qu'on a acheté là Parce qu'il vient de manquer des trucs, je suppose. Alors, ça, c'est une fusée éclairante de litter. Un moyen qui met en place un groupe d'éclairs. Donc, quand on est en danger, on aura les litre, donc qui vont venir nous aider. Euh, ok euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre C'est tout, j'ai pourtant acheté d'autres choses. Euh, au niveau des équipements. Alors, ici, niveau 2. Non, annulé. Donc, ça ne peut pas. Euh, ici, pierre de fonte, c'est bon. On n'a rien de plus, pourtant j'avais pris des plans. Et ça, je peux pas absolument pas lui vendre. Alors, en idée. Ah ben, on les a là, les plans. Alors, pour faire ça, oh là, on n'a plus rien du tout. Du bois, du cristal, de la corde. Pour la hache, qui est niveau 3 quand même, hein. il nous manque tout. Par contre, on peut se faire... On peut même pas se faire de flèche. On a tout donné, là. Ok. On va se faire... Euh... On va le faire ça. Ouais, ça me prend de la place. Des clés, on n'a pas assez. Voilà. Histoire de vider un petit peu le coffre. Alors, euh, alors par contre, j'ai pas le tonneau explosif. Donc, on va le. On va se le mettre. C'est la map. Voilà, on va mettre le, le. Alors, feu explosif. Un élément extrêmement instable et sensible provoquera une grande explosion pour en percer toute armure et éliminer les structures arg... fragiles. Alors on va mettre ça. Non, pas là. Pas là. Pas là. Mais non, mais non, mais non, mais pas, t'affoles pas, oh, je suis une fausse manip, calme-toi. Ils sont, ils sont Alors. Nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir la voûte. La bombe. On va poser notre tonneau. Ici. Ils ont eu la peur de leur vie. Ah, oh, ils vont me faire péter. Il va me faire péter, il va me faire péter, mais non. Alors, attendez, je vais mettre assez loin. On va prendre la fronde. Voilà, je vais reculer parce qu'avec ma chance, hein, je vais bien me faire exploser moi-même. Ce n'était certes pas discret, mais ça semble efficace. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. On va attendre que le feu... Euh... Bon, la voûte s'ouvre. Albamar, voûte, montagne creuse. Alors, oh, je vais avoir tout un système encore à chercher pour pouvoir faire marcher les affaires. Alors, euh, allumer. Alors, là, j'ai pas intérêt de marcher dessus, je pense que je meurs. Alors. Il oh, y a des euh, sales bêtes en bas. Hein. Bon, j'aimerais me repasser.. Hein pas sur la la fronde Donc on va allumer ici ça est ce que je peux le casser non il n'y a rien cassé là alors on va avoir un système de de lampe on va prendre la première torche ça va être celle-là non pas là je peux la mettre sur le socle allez ça fait rien c'est pas celle-là on va la planter là on va aller chercher une autre Là, ça fonctionne. Ok. On sent la mise en marche. D'accord. On va suivre le trajet. Ça nous ouvre cette porte. D'accord. Donc, il va falloir descendre oh my god et je pas qu'il faut aller à l'autre porte complètement en bas là-bas d'accord, Ben c'est pas gagné hein on va aller voir je sais pas s'il faut que je prenne les torches ou pas bon bah ben, j'aime bien ses Bon, c'est pas par là en tout cas. Donc, faut que je me tape le berserker en fait. J'ai pas d'autre solution pour... Euh... Ça aurait été trop simple, hein Allez, euh... je vais peut-être manger un petit bout. Non, non, non, non. Je me suis trompée. Il euh, faut que je me remette de la nourriture. Alors, on va mettre... Euh... Qu'est-ce que j'ai le plus à manger On va mettre ça. ça que je veux voilà on va se mettre euh, qu'est ce qu'on a le plus ça Main. Alors, ici on a une torche, d'accord. Oh là là, ça va se compliquer l'affaire. Alors, on a différentes torches au sol. Bon, on va ramasser celle-là. Si on l'a mis ici, qu'est-ce que ça fait? D'accord. Ramasse celle là et que je la mets là donc ça monte et celle là Ouh. alors ici on serait bon par contre on n'est pas bon là on faudrait que j'échange Si je mets ça. Non. Attendez. Je suis à côté Non. Mais Si je la mets là, elle me monte complètement en haut. Euh celle-ci si je mets celle ci ici oh my god ah, ah l'énigme Celle-là, elle a l'air de descendre lentement, en fait, de se stabiliser un moment. Alors, si je prends celle-là et que je la mets là. Non, pas là. On reprend. Ici. Donc là, on aurait un petit escalier. Donc l'autre, faudrait la monter un tout petit peu. là si j'y vais hop. ok donc l'autre faut que je la chope en fait au moment où elle va euh, elle va redescendre ça va être comique ici hein. si celle là va tout à fait là haut va falloir être très rapide et c'est vraiment pas gagné donc Hop, on pense. C'est pas dit que j'y arrive. Ah! ah. Je suis mort. T'as un bug. Des oui, oui, oui, oui, oui. Voilà, oh là, là, là, là, on est arrivé enfin, enfin, enfin. Alors, Le bordel, il est là maintenant. C'est quoi ça Alors, première étape de l'énigme de la voûte résolue. Eh ben, ça promet pour le suivant vu la complexité du machin. Bon alors. On en reste donc là de l'épisode 6 de Pin. C'est une vraie galère cette voûte. Donc on se retrouvera très vite. Ce sera en live. Donc les épisodes, je les ai déjà un petit peu euh, tournés en live. Donc j'ai été ravie en tout cas de retrouver euh, ceux de YouTube sur le live de Twitch. Merci à vous. Euh, de grosses parties de fou rire dans l'épisode 7 en tout cas. Euh, merci à vous tous qui étaient sur le live pour euh, le prochain épisode. Hein, j'en dirai pas plus qui m'ont aidé. Euh, on aura bien rigolé en tout cas. Et si vous avez passé un bon moment, j'en suis ravie. Et merci à vous d'être venus me voir. Comme ça, on a pu discuter ensemble. Sur ce, je vous fais plein bibi, plein de zouzou, On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ce sera le 7 de PIN. Et ce sera en live avec de bonnes parties de fou rire. Allez, bye bye